Salut et bienvenue dans ce tuto consacré aux effets texte euh, d'un Inkscape. Nous allons voir comment réaliser donc euh, ce type d'effet, un texte avec une fausse 3D, avec une petite ombre à l'intérieur ici, puis une ombre euh, portée, et puis également euh, nous verrons l'utilisation de, des clones. Là, c'est important de, de bien comprendre l'utilisation des clones de façon à ce qu'une fois que vous aurez fini le tuto, bah, vous pourrez euh, modifier et réutiliser euh, cet effet. Vous voyez, donc là j'ai tapé mon texte et automatiquement l'effet euh, s'est appliqué euh, sur le texte là. Voilà, on commence tout de suite. <coughs> Pardon, on va dans Fichier Nouveau. On va importer notre modèle. Fichier, importer, euh, modèle. On fait ouvrir. Euh, incorporer, OK. Alors pour déplacer ici l'image, il faut avoir sélectionné l'outil flèche noire. On clique sur l'image et on peut la, la déplacer. Cliquez et glisser et on déplace. On va dans Calque sélectionne ici calque pour faire apparaître la fenêtre on double-clique comme d'habitude pour mettre ici euh, modèle on verrouille on clique sur le petit plus et là on va taper effet effet euh, texte effet euh, 02 j'appuie sur entrée pour valider euh, on va sélectionner l'outil texte donc euh, on clique là, là dessus on peut cliquer sur F8 ou également la touche T qui nous permet de sélectionner donc, cet outil-là. On va saisir, donc je clique, à ce moment-là il y a un petit curseur qui apparaît et on peut taper maintenant euh, par exemple monnaie, monnaie libre, voilà. Bon, notre texte est fait, on va euh, agrandir un petit peu. Alors très important, on va tout de suite faire apparaître la fenêtre Fond et contour, donc il faut cliquer là-dessus. Le raccourci, c'est Shift-Ctrl-F aussi. Et on va cliquer sur remplissage indéfini et contour indéfini. Donc ça, c'est spécifique pour euh, les clones. Ainsi, lorsque je vais créer un clone à partir de cet objet, le clone pourra avoir euh, des couleurs spécifiques, indépendamment de, de l'original. Allez, on va voir ce que ça donne tout, tout de suite. Donc je vais mettre cet objet-là. On, on crée un clone donc pour créer un clone, on clique là-dessus. Donc le clone se met au-dessus de notre objet. Donc on va déplacer. Et on va pouvoir appliquer donc une couleur à ce clone. Et la couleur qu'on veut, en fait, c'est le dégradé qui est là. Donc on va agrandir la, la taille de cet objet. Donc on peut cliquer sur la flèche en appuyant sur CTRL ici. On peut également euh, augmenter la, la taille en jouant ici sur la hauteur. Donc on verrouille et on va mettre une couleur, par exemple, à 18 ça devrait être pas trop mal. Ouais, c'est bon. On va maintenant créer le dégradé. Donc, pour créer le dégradé, on va sélectionner avec l'outil pipette la couleur vert ici, qu'on va appliquer sur notre texte. Voilà. Hop. On sélectionne l'outil dégradé ici. Donc, c'est CTRL F1 ou G aussi, qui nous permet de sélectionner l'outil dégradé. On clique, on glisse. Alors, en appuyant sur CTRL, mais j'ai oublié ici de choisir les bonnes options. Donc, CTRL Z. On choisit bien un dégradé linéaire. Et ici, appliquer... Au fond voilà maintenant je clique je glisse en appuyant sur contrôle de façon à rester bien à la verticale euh, le petit rond est sélectionné là on va en donc profiter donc on sélectionne l'outil pipette et on va mettre la couleur blanche on sélectionne l'outil dégradé <coughs> et on va créer donc plusieurs petits losanges de couleur. donc je double clique ici une première fois et ici voilà donc j'ai ainsi deux petits losanges qui ont été créés sur lesquels on va pouvoir appliquer les bonnes couleurs donc je sélectionne celui-là, il devient bleu, je sélectionne l'outil pipette et je vais mettre la couleur verte. Là je sélectionne celui-ci et je vais mettre une couleur jaune là, qui est juste là. On peut bien sûr déplacer les petits losanges voilà, hop, de façon à ajuster correctement notre dégradé. Euh, on va tout de suite mettre euh, la, petite ombre, la petite ombre portée. Donc, on va dans filtre et on va choisir euh, ombre et lueur, ombre portée. Alors, dans option, on choisit euh, rayon du flou 0,2, décalage horizontal 0,4, décalage vertical 0,4. Et important, une ombre intérieure. On fait aperçu, on clique là-dessus. Euh, alors... Rayon du flou, 0.3, on va mettre plutôt 0.1. Clac, ouais, c'est plus net. Euh, décalage horizontal, on va mettre 0.2. Et là, 0.2 aussi. Voilà, ça c'est ajusté en, fo en fonction de la taille de votre, euh, de votre texte. Et on, a, et on clique sur Appli ou Appliquer. Voilà. Euh, on va maintenant... Double, euh, dupliquer pardon, notre texte ici. Donc pour cela, on fait CTRL D ou on peut cliquer là-dessus, sur ce petit picto là, ou aller dans l'édition Dupliquer. De façon à, à avoir un, un deuxième clone. Et ce clone là va, va avoir le, le contour ici. Un contour un peu spécial. Euh, on va d'abord supprimer ici le fond de cet objet. On va aller dans Filtre, Éditeur de filtre, et on va supprimer euh, pour cet objet là. Euh, l'ombre le, le, le, portée ici et on va lui mettre un contour donc j'appuie sur shift et je clique sur la couleur rouge pour que vous puissiez bien voir donc je vais vous montrer j'ai bien deux objets l'objet ici avec le dégradé et l'ombre portée et puis là j'ai le contour avec une épaisseur très très importante on va réduire ça tout de suite au lieu d'avoir ici un on va faire un clic droit et on va mettre 0.5 Ouais, c'est pas mal. C'est même encore un peu gros. 0,25, c'est peut-être mieux. Ouais. Donc, on va faire un dégradé sur le contour. Donc, je sélectionne l'outil dégradé. On vérifie bien ici qu'on a choisi cette option. Appliquer au dégradé. On clique, on glisse en appuyant sur CTRL. On va maintenant tout de suite pouvoir récupérer les bonnes couleurs avec la pipette. Donc là, hop, je me mets sur le petit carré, je récupère la couleur ici. Et là, je vais récupérer la couleur... Euh j'ai peut-être fait une bêtise. J'aurais dû récupérer la couleur ici, là, plutôt, non Moi, ouais, ici. Et ici, ce sera cette couleur-là. Voilà. Avec l'outil dégradé, on va mettre, donc, euh, des petits losanges de couleur. Donc, je double-clique une première fois ici, juste en dessous. Et ça devrait être pas trop mal, en fait. Donc, je clique sur le premier losange. Je sélectionne l'outil pipette. Là, je vais mettre... Une petite couleur sombre. Je sélectionne le losange du dessous et une couleur un peu plus sombre. Et c'est ce que je voulais, je crois. Et on va choisir ici, dans les options, donc je sélectionne l'outil dégradé, et dans les options, on va choisir réfléchi. Euh, ou plutôt, direct. Ouais, c'est direct. Alors, important, il faut que la couleur ici et celle-là soient la même. Donc, je venais sur le carré, je fais un CTRL-C, je clique sur le petit rond et je fais un CTRL-V. Voilà. Et je crois que c'est pas mal. Ouais, c'est ça. Donc j'appuie sur G. Je vais un petit peu réduire la taille de mon dégradé. Et vous voyez, il se répète. Donc ça, c'est sympa. Comme petit effet. Allez, on va dire que c'est bon. Euh, on va masquer le, le, le modèle pour voir. Voilà, c'est pas mal. Je fais apparaître à nouveau le modèle. Ce qu'on va s'amuser à faire, on va récupérer le dégradé qui est ici, qui sert justement pour l'effet 3D. Pour cela, on va faire un petit rectangle, utiliser l'outil pipette, récupérer la couleur qui est là. bien se mettre à côté pour être au plus juste. Je vais peut-être décaler tout ça d'abord. Tac. je désélectionne le rectangle, le carré. Voilà. Voilà, j'enlève le contour de mon objet. Tac. et je fais mon dégradé. Mettre à la bonne hauteur. Voilà. Je sélectionne mon dégradé, je clique. Euh, dégradé qui va s'appliquer sur mon fond. Donc je clique, je glisse. On appuie sur CTRL pour rester bien à la verticale toujours. Outil pipette, je récupère la couleur qui est là. Outil dégradé. donc ici je vais rajouter un premier taquet de couleurs juste en dessous un autre euh, là je vais rajouter un autre taquet, tac, et tac outil pipette, donc là euh, je récupère cette couleur là ici une couleur plus claire, là la couleur foncée, la couleur plus claire, et cette couleur là ouais c'était pas mal, allez on va dire que c'est bon donc ça je mets ça de côté. Euh, là je vais masquer le modèle parce que ça va peut-être nous embêter un peu. Hop. Je sélectionne l'outil texte, j'ai un petit peu envie de réduire l'écart ici entre les lettres. On va mettre moins "-1", pour voir ce que ça donne. Allez moins "-4", enfin, c'est un peu plus serré, c'est mieux. Donc, on sélectionne ici notre objet, c'est-à-dire notre contour, et on va dupliquer euh, cet objet, donc CTRL-D, CTRL-D, hop, je vous montre, voilà. Et on va appliquer euh, un dégradé sur le contour, dégradé qu'on a créé là, comme ça, c'est plus facile. On va choisir ici celui-là. Est-ce qu'il est placé correctement Ouais, on dirait que c'est bon. Non, CTRL-Z, c'était ici. Voilà. On va l'agrandir, on va augmenter ici son contour, on va passer à 0.5. Est-ce que ça, j'ai dit 0.5. Pourquoi il ne va pas Voilà. Alors cet objet, on va le placer derrière, donc pour cela on clique là-dessus. On va utiliser les flèches du clavier, donc pour cela on va cliquer euh, flèche du bas. Et alors on s'aperçoit que l'incrément est trop fort, alors pour... Pour régler l'incrément dans Inkscape, on CTRL Z, on va dans les préférences du document, non c'est pas ça, on va ici dans les préférences globales d'Inkscape, on va dans Comportement, on fait Incrément et on, et on peut déplacer les, les flèches de 1 pixel plutôt. Et on va changer aussi le redimensionnement, vous voyez c'est le, les signes supérieurs et inférieurs du clavier. Voilà, on va mettre 1 pixel au 2 et je pense que ça sera peut-être mieux. Donc là, hop, on clique sur la flèche, et on va cliquer donc sur le signe euh, inférieur. Tac, deux fois, deux. Voilà. Je duplique mon objet, je le place à l'arrière-plan, la, pardon, je le déplace vers le bas, et j'appuie deux fois sur inférieur. Tac, tac. On recommence, je duplique, je mets à l'arrière-plan, donc je clique là-dessus, ou on peut appuyer sur end, Ouais Non, c'est fin, pardon, sur le clavier, ou N. Et on appuie deux fois sur inférieur. Voilà. Est-ce que je l'ai baissé d'un cran Non. Je duplique, je la baisse, deux fois sur inférieur, et je le mets à l'arrière-plan. Encore une fois, je duplique, je la baisse une fois, deux fois sur inférieur, et je le place à l'arrière-plan. Voilà. C'est facile. Euh, une dernière chose, on va mettre l'ombre portée, parce qu'il me semble qu'il en faut une, oui c'est ça. Donc on va créer l'ombre portée. Euh, on va essayer pour cela de récupérer donc, ici cet objet. Oui. On le duplique, donc CTRL D. On va supprimer euh, son contour. Donc j'appuie sur Shift et la croix. On va mettre un fond noir. Fond noir, et on va ici dans la fenêtre euh, fond et contour. On a ici flou et on va mettre un flou par exemple à 15% ou c'est beaucoup trop, euh, 2%. Peut-être voilà. On va placer ça à l'arrière-plan. On va le déplacer vers le bas. Oups, ctrl z, ctrl z. Euh, tch -tch -tch -tch -tch -tch -tch -tch. Le flou de 2, c'est peut-être trop. 1. Hein mm -hmm. Euh, on va le déplacer vers le bas, on joue sur les flèches plusieurs fois. Alors on va pouvoir augmenter l'épaisseur en fait en, en mettant un contour. J'appuie sur Shift et sur le noir là. Et on va mettre un 4 pixels. Oula c'est beaucoup trop plutôt euh, 2. On va augmenter l'opacité, euh, le flou. Voilà. Et on va diminuer l'opacité à 50%. Je pense que ça sera pas mal. Voilà. Voilà, tout simplement. Euh, on va peut-être mettre juste un fond gris. Alors, on peut grouper cet objet. Donc on sélectionne tout. CTRL G. Voilà, tac. On va mettre un petit rectangle euh, gris avec une opacité à 100%. Et on, met, on le met à l'arrière-plan. Voilà, on supprime le contour. On va lui donner des dimensions un peu plus sympa, de 200 sur euh, 200 sur 100. Voilà. Notre modèle, hop, on va le mettre à côté. Qu'est-ce qui s'est passé Il y a un truc qui a bougé. Alors vous voyez, lorsque euh, je déplace mon, mon objet euh, original, on s'aperçoit qu'il y a des modifications ici dans le dégradé. Alors pour éviter tout ça, pour le... Ce genre de petit problème, ce qu'il faut, c'est créer un groupe. On sélectionne notre objet et on crée un groupe. Tout simplement, et on peut le déplacer, vous voyez, il n'y a plus rien qui bouge après. Par contre, si on veut modifier notre texte, bah, il va falloir rentrer dans notre groupe. Donc on double-clique plusieurs fois, hop, et après on peut modifier notre texte. Voilà. Je reviens comme c'était... Est-ce que j'ai fini Là, j'ai les bonnes dimensions. On aligne ça correctement, donc on fait apparaître la, la fenêtre alignée et distribuée, qui est ici. Et On fait tac tac. Allez, on va aller encore un tout petit peu plus loin, et c'est fini. On clique sur propriété du document là-dessus. Redimensionner la page au contenu, on clique là-dessus, et comme ça, tout est impeccable. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi ce tuto. J'espère qu'il vous sera utile, j'espère avoir été clair. N'hésitez pas à poser des questions. Et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos.